Un petit test en utilisant le cadran de bovis que vous découvrez sur votre écran et qui peut, qui permet de savoir un peu à quel taux vibratoire euh, on est voilà donc euh, je vais faire le test devant vous donc plus c'est bas euh, moins c'est bon et plus c'est haut mieux c'est donc on va voir alors ils disent il dit qu'il faut mettre le pendule autour du point A ici et il faut lui donner une impulsion et puis après il devrait normalement choisir quelle tranche euh, voilà quelle tranche d'énergie Donc, je lui donne une impulsion, voilà. De la gauche vers la droite, et on y va. Alors, Ah, il a changé de sens. Il va quand même vers la droite, ce qui est bon signe. Ouais, je sens qu'il tire vers la droite. Hein. Bon bah il va par vers 14 000 par là ouais il remonte un petit peu c'est le week-end c'est le dimanche hein. donc il est plutôt autour de ouais de 12 000 par là bon il était par là puis il est revenu par là bon bah ça va 12 c'est bon oui j'ai déjà fait un tirage aujourd'hui donc mais bon ça va encore je peux vous faire le tirage Bon, alors, on y va. Donc, c'est un petit truc intéressant quand même pour, euh, pour vérifier les énergies. Et j'avais envie de le faire avec vous. Voilà. Alors, euh, les fameux camionneurs. Bah, on va regarder un peu ce que ça va donner euh, sur euh, le Canada. Voir, si ça va un peu débloquer la situation parce que là-bas, ils souffrent. Hein. Voilà. Bon, alors, les camionneurs au Canada. Le convoi Freedom. Ah, j'ai l'argent. Oui, ça, c'est euh, les, les dons qui ont été faits. Hein. La cagnotte, bon ça c'est bien, évidemment, pour les soutenir. Hein. Et donc, est-ce que ça va permettre justement de faire cesser les restrictions euh, sanitaires au Canada On va faire avec le Béline et puis après on verra s'il faut affiner. Alors, on a découvert tes méchancetés. Ouais. On va, on va encore apprendre des choses, à mon avis, sur les, les, les, les dirigeants là-bas, hein je pense qu'il y a des révélations qui vont encore sortir. Enfin, il y en a de plus en plus, mais bon. Alors, les camionneurs, on va la mettre au milieu. Enfin, on va voir ce si qui sort au milieu, en tout cas. Alors là, c'est le contre, et là, c'est ce qui va arriver. Hein. Alors, la table, ok. Le retard, bon, bah ça les, ils vont bloquer en face, hein, déjà. Les voyages, c'est les... les camionneurs. Hein. Je n'ai pas de... de carte de voiture, donc c'est ça. La sagesse. Ah, la stérilité. Aïe, aïe, aïe, on a deux cartes de, de blocage. Là et là. Alors, la table, pour moi, c'est euh, la convivialité. C'est tous les gens qui viennent, justement, voilà, apporter à manger aussi, hein, apporter à boire. Il euh, y a toute une solidarité qui s'est mise en place. La carte de Vénus, c'est une belle carte. Donc, euh, vous avez vraiment ici la, la gentillesse, encore une fois, le soutien. Et puis, les questions de nourriture euh, pour, les, pour les camionneurs ici. Par contre, là, en face, vous voyez qu'ils bloque complètement. Alors, au milieu, quand même, stérilité, c'est que ça ne bouge pas. Hein. Mais, par la suite, ça va durer, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça va quand même durer. Et que par la suite, il y aura quand même, alors, euh, le langage de la raison. On va regarder sur, euh, ici, là, euh, Trudeau, là. Euh... <rire> enfin, bref, vous avez compris. Voilà. Ah, ouais, mais il ne veut pas faire la paix, hein. Vous savez, c'est en contre, hein. C'est en contre, hein. Donc là, il, bl il bloque vraiment, hein. Ouais, donc tout ça, c'est encore très fragile. Mais il va y avoir quand même par la suite une nouvelle. Donc, ça va se décanter tout ça quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça va se décanter. Alors, il va y avoir certainement des négociations. Moi, je, je me demande s'ils ne vont pas vouloir justement négocier euh, au gouvernement ici. Alors, peut-être pas quand même tout abandonner. Mais euh, faire un premier pas. Alors, on va voir quand même s'ils vont complètement abandonner. Parce que là, j'ai que sagesse et nouvelle, mais je n'ai pas encore la réussite. Donc on va voir. Ah, il y a quand même un changement. Ouais, donc si ça va apporter quelque chose. Hein. Ça va apporter quelque chose. Ouais, ça va marcher. J'ai le bonheur. Bon, super. Alors, 4-5 quoi 4-5 jours, 4-5 semaines, toujours difficile. Hein. Mais ils vont, avoir des, ils vont avoir gain de cause. Hein. Ils vont avoir gain de cause. Alors on va savoir un peu... Euh euh, les conséquences pour, justement, les dirigeants. Par contre, au niveau du temps, difficile, hein. Je ne crois pas que ça va durer jusqu'au mois de mai, quand même. On va voir si ça va se décanter rapidement. Pour ça, vraiment, le 32, c'est le mieux. Euh, Est-ce qu'il est mon 32 Ah, il est là. Hop. Parce qu'ils peuvent pas non plus euh, continuer comme ça pendant... Euh, pendant des jours, pendant des semaines. On va essayer de voir si ça va se... Se décanter rapidement, mais là, euh, oui, négociation, vous voyez, négociation. Effectivement, donc premier pas qui conduit vraiment à un changement positif. Ouais, ouais, il va y avoir gain de cause. Bon. Alors, combien de temps ça va durer tout ça Ouais, même, même s'il veut pas, il sera obligé. Alors. 9 euh, de cœur, oui, bon, ça, c'est une bonne une bonne carte. Donc les choses finiront bien. Euh, comment est-ce que je vais pouvoir euh, trouver un code est-ce qu'on va dire que c'est euh, l'ordre de quelques semaines On va faire comme ça. Ouais, ça va durer quelques semaines. Et c'est au bout de quelques semaines qu'il y aura un changement. Bon, alors, quelques semaines, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est difficile au niveau du temps. Euh, là, il y a le 10. Alors, éventuellement, ça peut même dix, mettre 10 jours. Alors, 10 jours. Deux, deux semaines, 10 jours, par exemple. On pourrait éventuellement y penser. Hein. Ou voilà, alors, on va voir. Bon, on va voir si c'est ça. En tout cas, il y a bien la carte du changement. On va voir si j'ai raison. Au niveau du temps, je vous dis, c'est difficile. Bon. Ah oui, alors je voulais savoir aussi les, les conséquences pour le dirigeant, c'est vrai. Euh, bah je vais garder le jeu comme ça, c'est pas grave. On va continuer avec le Bélin. J'ai laissé les cartes là. Alors qu'est-ce que va faire euh, Trudeau Je ne peux pas dire son, son nom dans RU TRU. Hein. Je ne veux pas dire Trudeau, quand même, c'est assez vulgaire. <rire> bon, enfin bref, on va mettre Trudeau. Allez. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui Bah ben, oui, bof. Bah ben, lui, il est, il est pas malade, des fois. Euh, il n'a pas eu un truc là. Euh, J'avais vu qu'il était, euh, était souffrant, je ne sais pas quoi. En tout cas, ça le rend malade. Ouais, oh là là. Il est stressé. Alors, je peux vous dire déjà, il est sous stress. Hein, Parce que ça, c'est aussi la carte du stress avec la maladie. Hein. Bon. Ouais, ben, je peux vous dire qu'il est mal barré, comme on est. <rire> Oh là là là là, là euh, c'est vraiment pas des bonnes cartes pour lui, hein. euh, lune, mars, saturne, euh, est-ce qu'il pourrait éventuellement démissionner, enfin rêvons toujours, hein, voilà, ouais bon bah écoutez, euh, bof, hein, c'est la cata pour lui, voilà, ça va très mal se passer, là j'ai carrément le fouf, le pouf. truc qui se, il s'y attendait pas en fait, le truc qui se casse la figure, ouais, bon, donc oui il pourrait même partir, en tout cas ça va très mal se passer, bon voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je vous fais d'autre ce soir Un mini tirage Alors, dans le, les autres, l'autre tirage que j'ai fait, j'ai fait février. Euh, je vais réfléchir deux secondes. Voilà, j'ai réfléchi et je vais vous faire un petit tirage, une carte pour nous, pour la communauté. Voilà, la communauté des, des artisans de lumière. Alors, c'est un peu pompeux dit comme ça, mais finalement, c'est pas faux, hein. Puisqu'on euh, a choisi le côté de la lumière et pas le côté de l'ombre. Donc, oui, c'est correct. On est bien des artisans de lumière. Et oui, ensuite, j'ai une idée. J'ai une idée pour vous. Mais on va déjà faire le petit tirage. Alors, une carte pour notre communauté. Qu'est-ce qu'on est, nous Voilà. Donc, vous pouvez me dire stop dans votre tête. Hein. Ce n'est pas, pas un problème. On va voir si on est bien connecté. Alors, une carte pour la communauté de Maddy. Tous ceux et toutes celles qui me regardent. Voilà. Alors, je coupe. Je coupe, mais je ne regarde pas la coupe, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la coupe, c'est une carte pour nous. Qu'est-ce qu'on est, nous Alors, une carte pour nous, ici. Alors, réconfort du rayon doré. Ah Alors, on a, où on est, je ne sais pas, le réconfort du rayon doré. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit. Voilà. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort. C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir. Lorsque la lumière dorée apparaît, c'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver là une solution plus rapide plus belle que vous ne l'imaginez sans doute bon ben c'est pas mal hein, dites voir. Hein, la lumière dorée le rayon doré c'est un cadeau de grâce de réconfort donc euh, ben j'espère vraiment vraiment qu'avec ma petite chaîne euh, je vous apporte justement un réconfort en tout cas c'est le but hein. encore une fois comme j'ai dit dans l'autre vidéo je fais pas ça pour des questions financières ou quoi que ce soit les petits revenus moi je reverse plus de la moitié aux animaux voilà euh, et puis le reste, ben, ça me permet aussi de, de vivre un petit peu quand même, voilà, donc vous savez tout, et je le fais vraiment pour vous, hein. j'ai aucun doute sur le fait qu'on va gagner, hein. simplement, je sais que vous, vous pouvez douter, peut-être plus que moi parfois, et donc euh, voilà, Donc euh, c'est ma façon à moi de vous soutenir, en tout cas, <rire> c'est magnifique, les réconforts de rayons doré, Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire pour vous ben, Je voulais savoir un petit peu euh, au niveau des médias. On m'a posé souvent la question. Les médias qui mentent, les médias qui manipulent, la propagande, etc. J'ai été extrêmement déçue par les artistes. Je pense que vous aussi. Hein. On ne les a pas entendus une seule fois. Mais rien. Mis à part l'excellent humoriste... Euh, qui est un artiste, hein. Stéphane Cuvelier, que j'aime beaucoup, que je vous conseille, qui est un artiste belge. Mais sinon, il n'y a pas de prise de position. Il n'y a rien. Rien. C'est vraiment. Euh... Enfin bref, donc là je parle des artistes et puis les médias, évidemment, les médias. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver à ces médias Parce qu'au euh, bout d'un moment, ils ne pourront plus mentir. Hein. Alors, je suis en train de réfléchir ce que je vais regarder. Puis tiens, on va prendre le jeu habitat. Donc les fameux médias. On va voir un peu déjà ce qui sort sur eux. Et puis, qu'est-ce qui va leur arriver Est-ce qu'ils vont changer euh, leur fusil d'épaule, comme on dit, au moment où, à un moment donné où, où la vérité se fera jour Ou bien, est-ce qu'ils vont disparaître Enfin, voilà, quoi. Bon, on les boycotte pas mal, déjà. Hein, donc, ça, ça doit les embêter. Alors, les médias. Voilà. Donc, les médias, évidemment, les mêmes streams, comme on dit. Hein, les médias euh, officiels. Alors... Alors justement, les médias, eh ben, ils sont silencieux, vous voyez, c'est les, les poissons ici, avec justement le magnétophone, euh, l'écran, enfin tout ça c'est les médias, mais il y a le, le silence, et là, ben, ils nous racontent en fait, euh, pour moi, ils nous racontent des belles choses, si vous voulez, pour moi c'est la propagande là, et la vérité, attendez, je vais peut-être corriger quand même, non c'est pas la propagande, excusez-moi, c'est pas ça, non, ça c'est la vérité, et ça c'est le silence, voilà. Donc c'est silence par rapport à la vérité. Bon, oui, ben ça on sait. Ouais. Mais qu'est-ce qui va leur arriver justement euh, Alors déjà, on va commencer par le début. On va dire, est-ce que la vérité déjà va être révélée Donc par les autres médias, hein. Est ce qu'on appelle les médias alternatifs. Donc on va mettre que trois cartes. On va faire comme ça, tiens. On va mettre les médias alternatifs ici. Et on va mettre les médias mainstream en dessous. Voilà. Et on va regarder ce qui sort. Alors, les médias alternatifs. Bon bah tout de suite euh... Bon bah les médias alternatifs, déjà, se soucient des enfants <coughs> de leur bien-être, se soucient des rapports humains. Mogli c'est euh, l'amitié, la, en fait. Hein. Et euh, les, les, les rapports euh pardon, excusez-moi, je raconte les, euh, les médias euh, alternatifs, vous voyez qu'en fait, ils n'écoutent pas les loups qui hurlent. Bon, donc en fait, euh, ils font leur propre musique. Donc ça, c'est bien. Alors, les autres, les mêmes ben Là, le discours, il change. Hein. M'aider, m'aider. Bon, ben, ils vont avoir besoin d'aide. Hein, parce que là, euh, c'est la destruction pour eux. Vous voyez que les deux lignes n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et là, il y a même carrément la suite vers d'autres horizons. Donc, euh, l'avenir des médias mainstream n'a rien à voir avec l'avenir la des médias alternatifs. Vous voyez, j'ai bien séparé les deux. Autant là, encore une fois, on voit tout de suite hein, le, que là, vraiment, ils ne sont pas du tout euh, sujets à la propagande. Hein, vous avez vu, hein, les loups qui hurlent. Je rappelle que les loups... j'ai rien contre les loups. Hein, je trouve que ce sont des animaux magnifiques. Donc, euh, encore une fois, là, on est dans la... Dans le, le, la signification de la carte, hein, les loups qui hurlent, ce sont les, les gens du, du gouvernement qui ment, justement. Du gouvernement qui ment, comme, comme dit Sibianana. Et là, ils ne se laissent pas du tout influencer. Ils jouent leur propre musique, ici. Hein. D'ailleurs, ils sont un peu à l'écart. Hein. Et vous voyez qu'ils sont un petit peu en hauteur, aussi. Bon, donc, il y a plein de choses à dire sur cette carte-là. Les rapports humains et le bien-être des enfants. Voilà, bon, bah, ça, c'est clair. Et là, encore une fois... Vous avez ici, en fait, les médias mainstream qui font des signaux à des gens, des gens plus élevés, mais euh, qui vont, à mon avis, les laisser tomber, hein, parce que la destruction est départ. Bon, bah écoutez. Hein. Bien, bien. Bon, bah, petit tirage tout bête, hein, tout simple, voilà, qui a bien fonctionné. Donc, euh, par la suite, eh bien, destruction des médias mainstream. Et, et puis, et sort, bon, on va remettre une carte sur le... Les autres, savoir s'ils vont progresser, s'ils vont se développer. Eh bien, le dauphin. <rire> voilà, on ne peut pas mieux dire la chance. La chance, donc oui, ils vont bien progresser. Très bel euh, animal, le dauphin. Très intelligent aussi. Hein. Voilà, carte de chance. Donc, eux, oui, c'est bon. Et on va remettre une ici pour finir. Bah ben, regardez, en fait, ils sont en train de se battre. Attendez, je vais vous montrer cette carte-là. Il euh, faut que je la mette à l'endroit. En fait, il y, y en a un qui est en train de tomber. C'est pour ça que je ne sais jamais dans quelle... Dans quel sens Ah, voilà. Alors, l'avion, il est là. Voilà, donc, c'est dans ce sens-là. Donc, il y en a un qui se bat contre un autre. Bon, alors, déjà, euh, ils vont se, se battre entre eux, déjà. Bon. Donc, vous voyez qu'en fait, on a vraiment deux lignes complètement différentes. Voilà. Alors, on va en faire encore une ligne par rapport aux artistes. Moi, je, franchement, euh, on va demander un peu pourquoi est-ce qu'ils disent rien. Tiens, On va voir s'il y a des trucs qui sortent. Euh, alors, est-ce que je prends ce jeu-là je... je crois que je vais prendre plutôt Mythos. Il est peut-être plus adapté. Alors, pourquoi est-ce que les artistes se taisent Mis à part pour en faire leur propagande. Question que je n'ai pas encore posée. Hein. Alors, les artistes. Donc, on va dire surtout les, les chanteurs. Hein, bon, les, les acteurs. Euh, les acteurs. Ouais. Alors, Stallone, lui... Il est du bon côté, Mel Gibson aussi, c'est les deux seuls que j'ai vus un peu. Par contre, Schwartz, il est à fond engagé euh, du côté du gouvernement, et puis c'est tout ce que je sais. Quoi. Bon. Donc on va regarder un peu les artistes en général, ceux qui, euh, qui sont pour la propagande. Voilà, pourquoi, hein qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Alors, il y a la corne de la, de la licorne, et... Une porte ouverte. Donc, il y a des histoires de protection là-dedans. Ouais, ok. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit On va mettre trois cartes, pareilles. Ouais, donc c'est ça. Hein. Ils sont, Vous voyez, ils sont en relation vraiment avec des personnes beaucoup plus puissantes. Le, le serpent de mer ou le dragon de mer, hein. Ça, c'est les artistes qui, euh, encore une fois, qui sont en relation avec, on va dire, des... ah, je ne sais pas si je peux dire des entités, en tout cas des personnes très, très importantes et un peu mystiques. Ouais, on leur donne la clé. Mais Regardez ces barbes bleues. Vous connaissez l'histoire, évidemment. On leur donne la clé, mais il y a une porte qui ne doit pas être ouverte. Donc, il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire. et On leur donne la, la clé du pouvoir, hein. Ou de l'argent, si vous voulez. Hein. Et là, c'est pareil, on leur donne aussi des opportunités de continuer leur chemin. Oui, donc c'est ça, en fait. Ouais, il y a des histoires de corruption là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, en choisissant le côté, on va dire, de l'ombre, hein, il faut que tu aies les choses telles qu'elles sont. Eh bien, ils ont eu accès. Euh, ils ont eu accès à des choses, alors euh, encore une fois, là, selon Barbe Bleue, c'est vraiment le, la puissance, l'argent. Enfin, elle avait le droit d'aller un peu partout, <coughs> cette jeune femme, mais encore une fois, faut qu'ils se taisent. Il y a une porte interdite, donc on, lui donne les, on leur donne les clés, donc on leur donne les solutions euh, ici et là pour encore une fois continuer à faire leur business. Ouais, alors. Qu'est-ce qu'ils ont reçu exactement Est-ce que c'est des. vraiment des. ce que je viens de dire. Alors ouais, ils sont vraiment. Ils ont reçu la protection. Ouais. Ils ont reçu la protection. Je ne sais pas exactement ce que c'est ce qu'ils ont reçu. C'est vraiment curieux. Il y, y a de trop choses qui se cachent derrière, mais.. Donc ça, c'est la métamorphose. Le caméléon. Ouais, le caméléon, euh, il s'adapte à son environnement. Ouais, il change de couleur, on le voit bien ici. D'ailleurs, il prend les, les couleurs euh, à côté, là, des fleurs. Donc, en fait, on leur a demandé de s'adapter à leur environnement, donc de s'adapter à l'injection. Ouais, mais est-ce qu'ils ont reçu autre chose on leur a promis autre chose. En tout cas, il y a des histoires de protection là-dedans. Les fils qui sont tissés. Pénélope. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous sortir exactement pourquoi est-ce que les artistes ne n'ont rien dit. Pardon, n'ont rien dit mis à part le fait qu'il y a un changement d'état et que ça leur permet de continuer leur, euh, leur travail. Enfin, quand même, euh, je suis étonnée parce qu'il n'y a plus de concert, il n'y a plus rien, quand même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont eu euh... Alors, on leur a dit aussi que fa... c'était une question de temps. D'accord, donc, on les fait patienter. Ah oui, c'est ça. Donc, on leur a dit qu'en fait, ils étaient... Bon, il y avait des choses qu'il ne fallait pas qu'ils révèlent et que... En contrepartie, ils avaient le droit de continuer leur, euh, leur, leur chemin et on leur a donné aussi certainement, on leur a donné des avantages, ouais, on leur a apporté des avantages et on leur a dit de faire preuve de patience. D'accord, mais, mais qu'est-ce qu'ils en, qu qu en tirent de cette situation J'ai du mal à comprendre. Il y a la fuite de quelque chose et les annonces. Je peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'ils sont silencieux comme ça. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que ils n'ont pas eu envie de faire face euh, au comment dire au gouvernement, on va dire. Hein ils n'ont pas eu envie. Non, ils ont choisi la fuite, donc la soumission en fait, si vous voulez. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ben, Je pense qu'en fait, ils ont. Ouais. Voilà, ils ont fait la propagande de l'injection. Là. Mais c'est fou. Hein Mais alors pourquoi Pourquoi ben, c est, c est... En fait, c'est par rapport à quelque chose qu'on leur a promis dans un futur. Parce que là, j'ai la carte du temps. On leur a demandé d'être patient. Il y a des opportunités. Il y a une métamorphose ici. Et ici, il y a bien les clés du royaume, en fait. C'est ça. Hein. Par rapport à quelque chose du futur. On leur a promis quelque chose dans le futur. Hein. La porte qui s'ouvre vers un futur. C'est ça, en fait. Mais, mais quoi Quoi exactement Et vous avez vu la propagande pour l'injection aussi. Quoi exactement, par contre, je ne sors pas. Qu'est-ce qu'on qu qu leur a promis à ces gens-là Alors, on leur a promis quelque chose euh, par rapport à la vieillesse. À un renouveau. Alors là, je peux pas vous dire. Une espèce de renouveau. Une métamorphose. C'est marrant, ça me penser à la métamorphose, moi, à chaque fois. Parce que on a le papillon et on avait le caméléon. Les deux me font penser à des changements d'état. Et là, on a la maladie. Je sais pas pas ce qu'on leur a promis, une longévité peut-être. C'est très très curieux. Est-ce que tu pourrais m'aider un peu plus? Ouais. Alors, on leur a promis aussi de les laisser tranquille Ça c'est la paix, hein, le port. Euh, bon, c'est euh, c'est calme il ouais, y, y a bien des histoires de, de prospérité, de paix. Enfin, on leur a promis quelque chose. Bon, je n'en saurais pas plus, mais il y, y a quand même des histoires de... Je ne sais pas, de, par rapport à l'avenir. Il y a le papillon, là. C'est comme si on leur avait promis plus de pouvoir, ou plus de puissance. Hein, puisque là, ils s'envolent. Ils, ils sont au-dessus, au-dessus des, des animaux, là, qui plient le, la tête, hein. Il y a des histoires, avec les clés du royaume pour moi on leur a promis euh, des avantages quels qu'ils soient d'être les, les, les rois les rois dans un futur royaume c'est ça en fait que je vois moi bon voilà bon après avec le jeu mythos, on peut pas non plus euh, aller inventer trop hein. mais ce qui est sûr c'est que c'est bien un deal comme on dit hein, d -E -A -L. un DEAL. donc un accord il y a un accord dans cette histoire ouais parce que c'est vraiment bien par rapport aux injections. Et je ne crois pas qu'eux-mêmes soient persuadés de, de, la, de la bénéficité, on va dire, de l'injection. D'ailleurs, on peut poser la question. Est-ce qu'ils croient que l'injection, c'est une bonne chose autant, est, autant il y a les franco. Hein. Alors, est-ce que les artistes donc, qui ont fait la propagande de l'injection croient vraiment que c'est une bonne chose Ben non. Vous voyez, derrière, il y a le nom. Donc, ils sont vraiment en relation avec le NOM, le nom, vous savez ce que c'est, hein Avec l'œil, ici. Non, ils savent exactement qui est derrière. Bon. Ok. Donc, ils savent exactement euh, quel dieu ils servent, quoi. Bah, justement, quel, quel dieu servent-ils Ah, ben, bah, on a les gars... Euh, comment on appelle ça, déjà Je vous en avais parlé, les Stone les Georgia Guy Stones. Bon, bah vous irez regarder, hein, c'est le nouvel ordre, hein, c'est le nom. Quel dieu ils il servent Ben, bah, vous l'avez ici. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, euh, tapez euh, Guide Stones en Géorgie. Et vous allez vraiment trouver. Donc, en fait, ils sont, ils sont là-dedans. Ils sont vraiment là-dedans. Et donc, on leur a promis des avantages divers et variés pour faire la propagande. Si j'avais encore un doute... Eh bien je n'en ai plus voilà donc très très très décevant très décevant bon ok chers artisans de lumière et eh bien je vais vous souhaiter une bonne soirée je vous remercie toujours de me suivre de plus en plus voilà Je euh, suis toujours la première surprise enfin je suis ravie hein. ça fait très très plaisir et puis eh bien à bientôt et bien sûr comme dit stéphane cuvelier on ne lâche rien au revoir allez je vous rajoute encore un petit truc dans cette vidéo euh, avant que vous me demandiez de le faire C'est le taux vibratoire de Caligula Alors j'ai mis cette petite poupée à côté euh, Je vais peut-être la pousser parce que vous savez On n'a pas le droit de mettre des photos Voilà. Simplement pour vous montrer que c'est bien de lui qu'il s'agit ben, On va regarder à quel niveau il vibre Allez, on va y aller Et puis après je vous quitterai Bon. Alors, cher Caligula, quel est ton niveau vibratoire Alors vous vous souvenez hein D'abord on fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre donc par là et puis après on va voir de quel côté il va aller. Alors, je regarde en même temps. pour que je fais pas de cauchemar ce soir. Bah, il va pas s'arrêter quand même. Ne t'arrête pas. Choisis-moi un, un, un taux. Bon, ben là, je sens qu'il tire vers la gauche. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, il s'est carrément arrêté. Non, ça va pas, ça, Coco. Alors, attends. Re, re, Redonne-moi, je vais recommencer. Alors, son tour vibratoire à lui, s'il te plaît. Cher pendule. Oui, il va vers la gauche. Ah, mais il a envie de s'arrêter, hein. Ouais, C'est bizarre, il s'arrête. J'arrive pas Je le... euh... j'arrive pas à le faire tourner comme il tournait pour moi. Il s'arrête au bout d'un moment. Alors, je vais refaire encore une fois. Attendez, on va le refaire partir. Alors, donc notre cher président, il vibre à quel niveau Il va vers la gauche, hein. Ouais. Eh bah, ben il vibre bas, hein, je peux vous dire. Hein. Ouais, bah, il s'arrête. Hein. Alors, il est quand même du côté de la maladie. Hein, mais il ne il veut, il veut, veut pas continuer. Il s'arrête. Bon, donc il va mal. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Hein. Donc le taux vibratoire fonctionne. Et donc, euh, voilà, donc euh, vous pouvez toujours essayer, hein, c'est facile, hein, il vous faut un petit pendule. Il vaut mieux aller le chercher quand même dans une petite boutique, le pendule, si vous pouvez. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur une dame très très gentille qui n'a pas fait de discrimination. Et donc, elle a gagné une cliente d'ailleurs. Euh, mais... Euh, ouais, donc si, si vous avez de la chance, allez, allez le choisir vous-même. Parce que choisir sur Internet, on ne peut pas le tester. C'est ça qui est embêtant. Voilà. Bon, bah sur ce, cette fois, je vous laisse. Et puis, euh, à bientôt. Au revoir.